Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Natalia Moroz, docteur en géographie, spécialisation en tourisme et patrimoine. J'ai déjà fait quelques, quelques séances sur la Russie, sur l'Ukraine, un petit peu les cours de russe. Cette année qui, qui arrive, je propose des cours qui seront consacrés à la thématique de la Géorgie. La Géorgie, le pays de Caucase et non le pays de, des États-Unis. Euh, donc euh, ce, ce petit pays que ses habitants appellent Sacartuelo et c'est le petit euh, le petit détail que nous oublions euh, ou nous ignorons donc euh, c'est pour ça que euh, j'ai décidé de, de donner euh, quelques quelques informations beaucoup plus précises et je vous invite euh, à participer à ces séances qui nous permettront de faire euh, ce petit voyage vers le Caucase du Nord euh, pour découvrir en fait euh, la mythologie, l'authenticité patrimoniale de ce petit pays, mais avec euh, la mentalité, mais surtout euh, donc le caractère et la fierté euh, de la montagne, euh, avec euh, la découverte de leurs sonorités polyphoniques euh, euh, qui, qui font le patrimoine et matériel musical de, du, du pays. Entre autres, on pourra découvrir donc les premières étapes de, de la création de cet État qui est considéré et qui se présente aujourd'hui comme le premier pays chrétien dans le Caucase et presque dans le monde entier. Et donc, on terminera bien évidemment sur les questions liées à la géorgie contemporaine et donc ses enjeux culturels, politiques et un tout petit peu géopolitiques dans le monde moderne. Voilà, donc euh, c'est pourquoi euh, je vous invite euh, à, à ce cours. Euh, N'hésitez pas à contacter euh, donc, euh, les responsables de l'Univa pour avoir un peu plus de précision. Vous aurez euh, le descriptif de ce petit cours avec euh, le plan détaillé de toutes les séances. Voilà, euh, j'espère qu'on sera nombreux pendant cette, euh, cette année, cette nouvelle année universitaire, même si certaines séances... Euh, seront toujours en distanciel, mais cela nous permettra de faire quand même beaucoup de découvertes et, et beaucoup d'échanges. Je vous remercie et je vous attends à la, à la rentrée.